Veste Oh ça me les brise Mesdames et messieurs bonsoir bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'ai le même t-shirt que sur l'intro la semaine dernière Et c'est normal parce que je tourne les deux intros au même moment En fait pour ceux qui savent pas je suis parti une semaine en vacances à Annecy c'était vachement beau et tout En fait j'en sais rien je suis pas encore parti du coup bah au moment où vous voyez la vidéo je suis revenu. Du coup n'hésitez pas à passer sur Twitch et tout j'ai repris les lives et tout euh, voilà. La semaine dernière je vous ai mis une vidéo One Piece UHC. Aujourd'hui c'est Naruto UHC. C'est les deux modes de jeu qui me beaucoup beaucoup c'est temps dans les game subs donc n'hésitez pas à nous rejoindre en game sub. Précise que pour rejoindre les game subs si vous avez Twitch Prime bah c'est totalement gratuit pour vous. Sinon bah c'est 3,99€ pour sub à ma chaîne Twitch. Ça me permet de vous soutenir etc. Vous avez certainement cliqué pour l'Oscar qui est sur la miniature. Un véritable beau gosse hein, vous voyez ouais j'ai un acteur aujourd'hui ça va être la game de l'acting vous allez voir. Aujourd'hui, on va incarner un rôle que vous connaissez, Zabuza. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Si vous voulez revoir un petit peu qu'est-ce que fait le rôle, etc., n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Dans tous les cas, dans cette game, vous verrez que la stratégie, elle est pas exceptionnelle. Le centre de la game se situe sur la persuasion. Vous allez voir, j'ai un certain jeu d'acteur. Sur ce, je vous fais un gros bisou. Profitez bien de la vidéo. Mais du coup, là, s'il y a des gens qui utilisent leur, euh, leur truc, je vais savoir qui c'est. Oh, Daki-sama. L'erreur d'Akisama. Ça va ressortir le vieux TXT, mesdames et messieurs. Mais on va noter les rôles de tout le monde. Biakugan, Neji ou Ino. Non pas Ino ou Inata. Ou Katsuyu. C'est quoi Katsuyu Ou Shuriken Jutsu. Je connais pas là. Shuriken Jutsu et euh, Katsuyu, je connais pas. Ah, Shuriken Jutsu, c'est Naruto oh, Non. Minato. Ouais, ça va, la mif Bon, on est bien là en vrai. On se fait chier quoi Alors un peu quoi mais bon. Oh Izobu. On m'a invité hein. Izobu. On va essayer de croiser euh. Un bijou au moins. Bah pas ma tatabie. C'est l'autre, autre, c'est Izobu. J'ai un des striders Oh j'ai eu des striders Mais je me disais aussi j'allais vite. Oh, ça, mais Bichard, non. Salut de votre stuff là Bah j'ai pas, bah, pas eu de diamant. t'inquiète. D'accord, il te reste des levels ou pas J'ai 11 niveaux. Ah c'est zou, c'était le Guardian. Bon voilà, c'est connus dans rien. Oh stylé On ne trouve pas de bijoux Jusqu'à quand que les bijoux spawnent sur son 000 Mais what c'est quoi ça C'est un pouvoir ça Il y a un groupe là-bas, la pomme de Darwin et tout, genre c'est eux, ils ont eu... Euh... C'est je crois. Je pense que Spenderwin a vrai parce Il est arrivé par là, genre vraiment il était loin. Il a fait sur session Matatabi. quoi Le truc que je sais. Ça va Wesh, bien quoi. Qu'est-ce qu'il a fait sur toi Non, rien. C'est fait quoi Matatabi Force et Fire Resistance. Ouais, c'est moi, Buffer qui l'ai eu là. Matatabi Ouais. Ok, ok. Je te garde ou. ou pas non, non, non. Mais ah, si pas, Tu veut oui, savoir, frère, ça y est. Non. non, non, mais du coup, je le dis pas. Bah, je sais, hein. Bah, vite Aïe, aïe Oh Oh, non, ils l'ont. Oh, le bon, bâtard On va se parler, nous deux. Là, il y a un petit problème. Dit, là, hein. Comment ça se fait que t'en as oh. trois Comment ça, il en a trois, frère non, non, Comment ça, il a, te te en a en trois en a... trucs Ça y est, frère. On est pas, hein. Bon bot. Bal, tu vois, on un, en un, partage. Moi, j'ai envie de le tester. Je vous Bal. bizarre, j'ai plein d'amis là qui depuis Bah oui, oui, oui. C'est trop bizarre. Hein. Oui, envoie Bal, vas-y, vas-y. Il y a plein, de gens, ils sont la par intérêt, ça me dégoûte. Si ouais. alors, alors si t'en en drop pas hein, tu es Obito. Je veux. Ben bah, non, mais je devrais de le garder, frère. Je, je, non, je, mais, mais, non, un mais, un non mais non, mais non, mais non, mais moi je te fumerai. Si t'en as 3, si tu si tu en as 3, pour moi tu es Obito. OK. Les gars, le trois bijoux. C'est trop truc, hein, pas nous, Bal. Comment C'est on fait quoi là en sautant on lui Oui, il a il a trois bijoux mec. il a sur trois bijoux, il a trois bijoux. il je crois Il y a un, il va protéger. Non mais les gars, il a un premier attendez, attendez premier degré Tu vois je Arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, il le dit, il a un bug trop Non. Non, non, non. utiliser Bah oui. Allez, j'utilise ma tatabille hein. Par contre, je il est au il revient là. on attend. Il y avait un coup là, oui. Si, au dans le ou pas Oui, oui. vais se mettre là. mettre Non, non, non, non, non, non, c'est pas ça, la pomme. Non, non, non. Non, non, j'ai ma B, je vais te démorrer. Vas-y, on peut. Attends, si tu meurs, on t'attend. Tu payes quelqu'un, au de verre Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, vas-y. non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, mais si on croise dans un recoin genre, oh le le le le, le, ce que je suis en train de... le skimmer. le le tp donc il reste plus que l'autre oui, oui. C'est que je l'avais capté hein J'avais clairement capté Bichard Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. T'as bien rôle Bon bah je suis mort. Là, moi, pas trop envie hein. En ah, vrai avec une chance il peut me tuer hein. Non, je pense pas. qui qui qui je Je crois que t'es cramé là. Non, non, non, non, non, non. Allez, salut. Salut. Non, non faites pas ça, mais c'est. Bah, Bichard, il respawn là si vous voulez. je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, mais c'est Maxor qui l'a tué. Oui. Je... Non, je vous promets que c'est Max Rock qui l'a tué Il avait déjà TP back, hein. Mais je vous promets que c'est Max Rock qui l'a tué Allez le voir, hein, je vous jure Mais il peut pas... En fait, je... Je... Je... Non, non, non je sais pas Je sais pas Archi J'ai une gap, je vous la drop Regardez, j'ai une gap pour dire à quel point j'ai fight Je pouvais pas tuer... Mais frérot j'ai une gap, vraiment, j'ai failli. Très suspect, mais, okay. mais non, mais si. Fouille, hein. si, si. Si, si Mais vous vous rendez pas compte d'à quel point ils ont des, des, des, des, des, des, des effets de fou dans leur truc là Bah oui, mais moi j'ai pas d'effet Bah en contre, je veux bien avoir une ou deux gaps quoi, parce qu'une gap je vais pas aller loin. Ah, t'es très suspect ah, ouais, mais. Juste, je n'ai pas d'effet genre. Ah, mais oui, oui, oui, oui, oui, Merci. Ouais, là, de mais, mais du coup, c'est quoi le rôle de Max Trog vu qu'il a accès au. Bon, on commence Alors, pas à venir comme ça sur moi là. Ressenti, non non vraiment pas vraiment pas vraiment mais, pas. Mais non mais c'est mais c'est mais... Mais pas Obito Max Rogue. Bah ici par Obito. Ah bah c'est possible. Euh... Non non non non. Le, le Obito peut TP back donc je pense qu'il a TP back il s'est mis en invisible et il s'est barré. Nous dans la cage on l'a pas du tout croisé. Hein. Ah. Oh, ah on l'a pas vu du tout hein. Bon, là, ça ah bon non c'est la vérité Non je vous jure que c'est la vérité On ne l'a pas croisé On a attendu pendant 5 minutes, mais il a speed, hein, par contre, minutes. Oui j'ai pas d'effet de fight Mais j'ai speed Oui il peut être il va, il peut être il En il tout, tout cas moi ce que je vous dis Je vous dis ce que j'ai vu Max bah, Troll, il, il m en m en était dans la cave. Et voilà Mais, ou oui. mais oui, j'ai essayé de défendre Mais il fallait être là pendant le fight J'ai essayé de défendre Lilian comme j'ai pu Vous vous rendez pas compte qu'ils ont force Ils ont force, Ils ont résistance. Je peux rien faire Il juste solo. Je n'avais pas de casque ah, Mais comment euh... ça, juste solo Or, mais, débat, mais comment ça Mais genre, -tu attends tu t'es fait, <rire> fait, <rire> fait ta balle J'ai <rire> <'es> <rire> fait, <rire> fait des contrats, il j'ai couru comme j'ai pu, j'ai essayé de le défendre comme j'ai pu, c'est comme ça qu'il est mort l'autre Je sais juste très bien ton pot Bah attends, juste, on va procéder à une vérification. Bichard, tu connais Lokage Oui. T'as pas le droit, t'as pas le droit, Ah, un peu pas T'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le Conan ben, c'est méchant, gentil. Mais quoi euh, Conan c'est méchant. Oh non. Ouais, Tender. bon pour Tender, allez. Oh non, Tender. On oh, route, bah, la, la pique du là, ça va tranquille. Ah non, pas toi. Mais... Oh non, Tender. Ah, Tender drop tes gappels et je te laisse en vie. J'ai ah, une mais je suis pas Conan. Bah vas-y. Ah. Mais non, mais c'est dire que c'est le Ilata au. Il est au oh, YouTube, oh, est genre. Sûr, ouais. Il est Bah est, Il vient de tout dire que t'es Conan quoi. Oui. Ok, Max et Conan, Max et Conan, Max et Conan. Bah voilà, ça explique pourquoi il l'a fumé. Je suis okay. bloqué en spec depuis 5 minutes. HG mode 0 max. Non, non, non, non, non. Du là, coup vous qui... avez l'air safe, hein. moi je reste avec vous. La là bichard. Non mais en fait je ne sais pas quoi faire de plus pour montrer que je suis safe. A part que j'ai fight, j'ai perdu toutes mes gapels, j'y suis allé, j'ai voulu tuer le machin. Et j'ai fight, j'ai perdu toutes mes gapels, j'ai tout perdu dans cette Seigneur, game en fait. J'ai tout perdu. Un en vrai, les gars, au pire, je... Eh, je reste avec Bichard tout seul. Et si vous voyez, si je meurs, bah nique. Non non, je reste pas à deux avec quelqu'un parce que, après, si je meurs, si il meurt, il va être de ma faute. Non, non, je reste dans ouais, un de groupe Ouais, ça va te par l'arrière, les gars. Non, c'est Thunder. Oh, y'a un mec là. Oh, ouais, il est bien, Non, lui, pas lui passé, il a des problèmes. Il mais je crois c'est lui. Y'a Bibi Groot et, se se et jus de raisin. de raisin. Jus de raisin, vous avez des infos Merde, désolé. Pourquoi vous ouais. vous mais attends, mais... Il y a un os... Mais il y a pas un rôle qui a un os sur 4 Michael, et qui fait dégâts Si, si, il de c'est Ok, nous Attends, du coup, Ouais. pas compris. Et on On est 6. Non, je suis pas méchant non, en vrai, il est pas mal de regard, hein, parce que sinon il est aller chercher les bijoux. Il est dans Il voulait Isobu, frère, il voulait Isobu, pas nous. Non, je voulais n'importe quel bijou. Je voulais n'importe quel bijou. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais les gars, vous êtes persuadés que je suis méchant, mais pour de la merde. S'il avait survécu, vous auriez eu la preuve que j'étais gentil. C'est tout Franchement, le Kakashi il devait te copier, s'il as fini de te copier, il t'a TP toi, c'est pour ça que tu crois de safe mais il Non, Kakashi il l'a pas copié, Kakashi. Ah ok, mais je sais pas qui ouais, c'est, qui avait dit ça, C'est enfin, hein. ouais. moi, c'est moi, j'ai dit de Kakashi de non, le le le le copier Bichard, mais Kakashi de copier Bichard, parce que j'étais pas sûr, du coup, mais il l'a pas copié. Bon allez, faut qu'ils attaquent un peu là, Bah du coup, qu'est-ce Mais pourquoi Oh, ça oh ça ça va, ça. Tu bah, Attends, je vais, je vais rester, je vais rester Parce que s'il y a un mec qui meurt, on va dire c'est <me rire> moi Non, non, je vais vous prouver jusqu'au bout que je suis safe Rien foutre. C'est toi, c'est toi C'est la première fight, on va se faire backstab, frère, on va pas comprendre Je ne peux pas, j'ai deux gappels Comment je serais passé de 17 gappels à une gappel Oh, frotte-toi les mains derrière ton écran Merci, merci, merci Attends, t'as dit que t'avais speed oui, j'ai speed. En ah, safe, il ce qui basse ou Attends, slash compo. Il y a qui qui dans la le... compo je, je vois des trop ta tête là Ouais, ouais, frère. là, là tête. Mais, mais, ouais. Mais, mais, non, non, je vais être très sérieux. Vous êtes hyper relou. Genre, honnêtement. Vous êtes persuadé que je suis méchant et vous voulez vous persuader que je suis méchant. Alors, depuis tout à l'heure, je vous prouve l'inverse. Pour le script de la vidéo, on passe à autre chose. On cherche le Ouais, euh, franchement, j'ai cherché les safe. Vidéo. Ouais, ouf. Ah, ouais, oui, bien sûr. Danzo, infiltration parfaite. Oh, ça a... Ah bah tiens il était marqué, hein. Pour bah, le moment tout veut... ce que pas je pas raconte long, est non. juste hein Bah non non Si si si, il commence il pas à contredire de... là Bon, ah. les rôles du coup Ok, vas-y. Ah go, go, go Par contre je vous dis, mon fight va être très rapide. Mais qui du coup les méchants moi j'avais vu Salt. Et vous les avez pas fight parce que vous voulez avoir la la, la, la, la Non le... non on 3. était trois, on était trois, ah ah, du coup on a, on a... Oh le jeu d'acteur des Bichards. Ouais. <rire> Incroyable. Et tu t'es encore, encore persuadé qu'il y a un jeu d'acteur. En vrai s'il est vraiment sale pauvre, mais je sais pas. Je... Mais bien sûr, mais bien Bichard, sûr genre. Pour moi t'es comme en fait... solo, genre t'es pas un katsuki ni genre quand euh. Mais, mais, pour mais pourquoi Mais pourquoi T'as remarqué que Bichard avait dit qu'il avait speed. On oui avait je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit que j'avais speed. C'est vrai qu'il y a de speed. Il y a, si, de si, y a encore des rôles à speed. Il y, y a encore ah des rôles à, de de à speed. Je connais. T'es de qui Je sais pas si Konamaru à speed. Euh Konamu, je sais ah, pas. J'étais mais... en devin contre le c'est ça Et vous avez survécu tu... Mais pas contre le contre Max Rogue Et, Et le il était où mais alors il Mais il était, là. Est... il était pas là. Il était pas là Moi j'ai pas besoin de faire tout ça pour comprendre qui est méchant Et en fait, Mais je suis safe je suis vraiment safe Par contre, par contre, vous voulez une info sûre Ouais. Je devrais aller méchant. Oui, bah Sixth. je suis très Attends qui Je avec le. le hidden. Bah bon, bon, bon, il... ben, oui, mais ils euh... sont 6. T'avais bon. pas dit que tu voulais pas être solo Bah ouais, si, mais vous parlez derrière, je suis pas solo là, hein, actuellement. Bah tu. tu Tu, non, que tu veux que je parte. On, on oui, est 3. Ah non, j'ai pas dit, pas, dit que je voulais pas le faire, je dis que tu s'arrêtes d'être sur moi. Ok, d'accord. Donc ça, ça doit être Sakura ou. Ah enfin la c'est très très gentil. voilà, je suis vraiment <rire> très fier de Vous avez ah, confiance là cool. en l'autre, là vous Non, c'est la CCT qu'on se Vous étiez combien dans votre groupe euh, On est 3. Moi je viens. Vous êtes ensemble vous deux Quoi vous Hugo est méchant. <rire> bon, on l'a a perdu, c'est bon, on va pas se voler la face. Attends. À chaque tour il se délise quoi. On est fatigué. Hop, hop, hop. Non, non, ton ventilo mec, c'est infâme hein. Hé euh... hey, Daki, t'as besoin de moi Je sais pas. Malaise hein la plus tu peux mettre une flèche Bichard tu veux que je te booste à ma manière Vas-y hein Oh le move de génie Va venir m'aider, Faut venir m'aider, Bichard ah, et Daki méchant Bichard et Daki m'aider Oui bien sûr Ah moi ouais, je suis pas les bah. Bichard est Il est méchant, il est méchant, il est méchant, il est méchant Il est méchant, il est méchant, Pousse même pas la question, pousse même pas la question Bon les gars, c'est sais parce que c'est même là, de... Non, non, non, non, je t'assure que Vapinmi il a plus d'arguments pour me tuer que l'inverse. Oh non, il, il est méchant! Ah ouais, hein. est il coup. est ah pas méchant, façon, je connais son rôle. Ah ouais, il est vachement méchant. Ok, y'a y a pas m'a Oh bah non, tu viens maintenant! Oh bah non, tu ah es pas bien Putain! Est Putain. Est en fait, du coup, j'ai pas compris comment il aurait pu avoir l'influence sur Sud-Résent pour ça, ça est... En fait, là, il... ah. Légé. Légé. Je me demandais si il me fume avec. Il a failli en vrai. Bon, je me sens un peu mieux en termes de gars. Les morts mort photo. C'est assez équilibrant en vrai. Est attaquer, non, ou ou alors, peut je peux pas attaquer. -ce que je Il est de me le laisser par contre. Ça déjà ça le frérot Ouais, toi Ouais, toi Oh, oh merde <rire> oh non, Désolé, mais moi. il a le jus de il a tué ton pote. Je savais que tu faisais Quoi pipi. Désolé. Moi j'ai pas de flèche, vas-y, go. Ouf. Si si, si PC il va falloir que vous avez du de des qui est méchant. Bah, euh, j'ai clairement tabassé S agressif qui est qui ça quoi. Si si, il est avec eux, il est avec eux, il est avec eux. Hein. Je de raisin il a dit Ah, c'est lui. Si si si, pendant qu'il il a dit Si si, Je suis, <rire> <rire> suis allé aux toilettes moi. Mais, mais pourquoi tu le fight et... Oh, regarde je derrière vais. Oh la <rire> grosse merde Non T'étais pas avec lui de quand moi Bah, tu vas avoir besoin de moi. Tu vas avoir besoin de moi. Non. Non, non, non, non. connais de merde là, ça m'est attaché fort. Non, non, non, non, non. Je connais déjà le de Oh non. je peux beaucoup dire. Eh, c'est agressif, t'es safe, toi Non, il est. Non, il est. est, est, est, est ouais. Regardez-le, là, parce que ces solos, là, qui font rien, là. Eh, si, si, moi, je te tabasse. frère. Ouais, bah, bah c'est pas cool, ça. Bah, je suis mort. <rire> Et moi, je veux voir s'ils si ont des bijoux. Eh, je trouve que. Je veux voir ce que c'est Star, en fait. Ah. bon. Bah. bah je sais pas, tu tué tout le monde. Moi, oui, oui. Y a les, y a y a les vrais, vrais méchants, là. Trop bien, là. Pas grave, ça. Et on va avoir besoin d'eux. Ah, on est, pas en train, on est pas vraiment en train de cross quoi, on vient de tuer tout le monde. Eh oh. bébé Bah, vas-y, t'es au biteau quoi. Bah, j'ai ce qu'il aussi, il était trop Oh 2% de résil à chaque euh, demi Balt s'est barré! Non, Balt! Mais c'était le moment rêvé pour les tuer! Ah. Mais c'était le moment rêvé pour les tuer! Il avait TP1! C'était vraiment LE moment rêvé! T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète! Après faut 2 parce qu que c'est broken! Ah mais c'est Lugara. Ah, ok. Tiens fais gaffe, fais gaffe il revient derrière toi. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, bien au moins. Je me ferai de mourir. Hein. fais sur Hidro. Fais gaffe. Vas-y, ouais, être gare à Zagouza, quoi. Oui. Non. Fais gaffe, t'es tout seul, Richard. Ok, ok. Parce que vraiment pas de mougar. Il arrive, t'inquiète. Okay. On dit quoi. Ah bah enfin, un de plus. <rire> Alors, on, plus ça on est contre 3 solos. Tu peux avoir des gaps fait... 3 solos contre 3 euros qui m'ont. J'avoue que le MNG blindness, c'est pas mal c'est du de l'instant. Bon allez viens maintenant. Non mais laisse-le On a besoin de lui Mais si t'as deux gaps Mais si, il en a pas, il en a pas Je suis noyé en Oui mais il en a pas Et on a besoin de son épée Bon vas-y alors oh <rire> Bon en fait il manquait un vidéo pour faire euh, du c'est pour ça que je vais le tuer. C'est bon j'ai récupéré des sucres, là. 4 flèches avec 2 stacks de gap ça fait pas grand chose désolé J'ai 2 stacks de gap J'ai tué un mec qui avait fait 3 kills ai Et un peu plus de... Tiens voilà j'lui une flèche Bah nous, pas 3 V1 V1 ouais, On, de... on, on va, va, va, va pas on va, va, va, va, va pas Parce qu'il y a 2 qui ont plus de gap quoi enfin. Oui mais on t'apprend entre nous quand on aura tué minimum 1 d'entre vous bah, s'il a vraiment 2 gap V1 V1 V1 Tardeau de côté Eh hey, tante l'1 V1 sur Hydro mec sur hydro. Il est plus tuable de... De, de, de... de tous ah ouais. euh, ouais. Je pense que Bichard a pas Ah ouais. Daki Je pense que c'est pas une bonne idée de les fight ici. Donc en vrai, en vrai euh, vol et rejoins ah, moi. Fais okay, okay. gaffe y a un qui fly sur toi. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Check toi, Je vais je suis Oh t'inquiète. Mais il est dans l'eau, le dans l'eau, dans l'eau. Ça va dur. Juste hein. vas-y, continue, continue, continue je il, sais, Non, il est juste, juste au-dessus de toi. Combien ça ça. Ça, ça. Ça, de sable ça, ça, ouais, pas, de salaire, bon, t as, t as pas de Il de, de ouais, Je ça, sinon monter. Ça être difficile là. j'arrive. j'arrive. Je Je Je Je pas. Désolé Pichard. Mais comment t'as pu drop avec un step Mais j'ai broc. Euh, bon, réfléchissons à une manière de s'en sortir. Y'en a pas. Ah ouais, un de <rire> ton ça, c'est C'est là. Cœur avec son Goku là. Ah ouais, là c'est chaud cool, hein Ah, compliqué là. J'ai des. J'ai J'ai eu beaucoup kiki, genre, de kills, je leur faisais non, non, je vais être très sérieux. Vous êtes hyper relou. Genre, honnêtement, vous êtes persuadé que je suis méchant et vous voulez vous persuader que je suis méchant alors que depuis tout à l'heure je le prouve l'inverse. Genre, vraiment... Vous, vous êtes sûr vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes que je suis méchant, genre... Bah oui, mais je, mais je suis pas méchant. Voilà, je suis pas Tu mé... okay, serais pas resté truc hein. Pour le script de la vidéo.